Appel à labellisation, dernier jour pour déposer votre candidature. Vous avez un projet qui s'inscrit dans un besoin exprimé par les entreprises du numérique dans votre région ou en territoire ultramarin Vous souhaitez être labellisé, avoir accès à une subvention allant jusqu'à 80% du financement de votre formation et participer au développement local de l'emploi dans un secteur d'avenir N'attendez plus Candidatez sur notre site internet www.grandeecolenumérique.fr Déposez votre dossier de candidature avant le 28 juin minuit.